Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Mandelbulb 3D Alors, nous allons partir du principe que vous avez regardé les précédents à la limite que vous avez essayé de découvrir un peu le logiciel par vous-même Cette fois-ci nous allons voir Coloring et l'application des couleurs Qu'est-ce qu'il me veut TVO ah, okay. Donc ça se fait dans Lightning, comme on l'avait déjà vu Précédemment, alors on va mettre un fond noir parce que fond, je préfère toujours avoir un fond noir ou étoilé pour travailler, c'est plus facile. J'applique cette image comme couleur ambiante et voilà. Alors, nous allons dans l'onglet objet afin de changer les couleurs. Pour cet exemple, je vais prendre un bulbe tout blanc, non pas tout gris, tout blanc, voilà, hop, euh, je vais mettre, euh... oui c'est à 128, c'est parfait, ça, comme ça, voilà, voilà, nous avons un bel objet tout blanc qui n'est plus que légèrement lumineux à cause des différentes lumières et couleurs ambiantes euh, couleur de, de fond alors pour bien marquer la différence nous allons prendre ici en bleu voilà donc je ne sais pas si vous vous souvenez ici nous avons la manière dont les couleurs s'appliquent à notre objet vous verrez que c'est vraiment à quelques millimètres que ça se joue donc vous pouvez aller sur fine qui vous permet d'être plus précis dans l'application de votre couleur naturellement ce n'est peut-être pas exactement ça que vous voulez avoir il existe donc plusieurs méthodes pour appliquer la couleur euh, celle de base est en général euh euh, donne très bien moi je n'utilise surtout que la première et la dernière mais voyons ce que donne chacune certaines comme vous le verrez sont assez similaires c'est vraiment quand on joue avec des objets hybrides que on commence à voir la différence donc on va directement passer à la dernière mon dieu que c'est moche c'est tout à fait normal en fait euh, Là, on pourra jouer autant qu'on veut. Nous n'aurons jamais quelque chose de vraiment clair. Nous aurons toujours cette impression de bruit euh, légèrement bleu sur l'objet. Donc, pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est, comme souvent avec les fractales, jouer sur l'itération à laquelle la couleur va être appliquée. Pour ça, dans « Coloring », nous avons ici en dessous « Color on Iteration » moins 1 signifie que ce n'est pas appliqué et donc que ça s'applique par défaut et là vous n'avez qu'à augmenter de 1 à chaque fois pour voir la différence se marquer j'ai donc pris un objet tout blanc avec juste une ligne bleue pour que vous puissiez voir la manière dont cette ligne circule sur l'objet parce que si maintenant nous venions à prendre par exemple ah, très coloré oh là là voilà celui là calcul de nouveau si maintenant nous recommençons sur les itérations vous voyez la manière dont il s'applique il applique une fois le schéma de couleur à l'ensemble de l'objet puisque cet objet est en gros euh, dans son intégralité l'itération 0 et au fur et à mesure que les détails apparaissent, le nombre d'itérations en fait augmente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le navigateur 3D, on peut très bien le voir ici, où plus nous enlevons, enfin moins il y a d'itérations, moins l'objet est détaillé. Si nous faisons un bulbe à uniquement 4 itérations, eh bien nous voyons les détails qui disparaissent. Et donc théoriquement, ça je n'ai jamais essayé en fait. Voilà, c'est très moche, c'est normal. Faisons putain. plutôt... Voilà. Alors ici... Nous sommes sur l'itération 3, ce qui, à notre niveau, est encore beaucoup trop élevé, même si on commence déjà à voir un peu les dégradés entre les couleurs. Donc, sur itération 2, c'est parfait. Une couleur s'applique aux différents bords, si je puis dire, de l'objet. Approchons-nous un peu pour voir les détails. Et la manière dont les couleurs s'appliquent à ce niveau aussi et voilà si maintenant nous changeons l'itération pour mettre sur 3 vous verrez que cela va se faire voilà cela s'applique sur le niveau des détails supérieurs. Comme vous pouvez le voir ici, les couleurs ne s'affichent pas dans la prévisualisation. Il faut donc quasiment à chaque fois passer par un rendu et ensuite euh, jouer un peu avec les couleurs pour voir ce que, le, ce que ça donnera. Donc là c'est vraiment beaucoup de tests à faire. Euh, je ne peux que vous inviter à les faire au fur et à mesure. Ce sera encore le plus facile. Là, je suis repassé dans le premier mode de colorisation, donc euh, comme vous le voyez ici, il ne donne pas grand chose. Peut-être si on met sur 4 plutôt. là, on voit que deux couleurs commencent à essayer. Donc voilà, ça c'est une délimitation, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop ce ce type là de de rendu de couleur maintenant il donne une couleur assez uniforme qui peut très bien donner dans certains cas là le but est simplement de vous montrer les différentes possibilités et la manière dont on peut les appliquer voilà comme je vous le disais n'hésitez pas à jouer avec cela ça donne avec un peu de réflexion tout ça, ça va sûrement être pas beau du tout mais très psychédélique en effet, c'est psychédélique donc voilà ça fut un tutoriel assez rapide mais qui je pense devrait permettre de mieux comprendre la manière dont s'applique la couleur euh, cette dernière option nous l'avons vu dans un autre tutoriel, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un bouton en fait, quand nous cliquons dessus, nous arrivons dans les, dans les lumières volumétriques, ce que nous verrons dans un tutoriel prochain. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres ou à visiter mon blog, ma page Facebook, mon Twitter depuis peu, depuis peu et certainement bien d'autres réseaux sociaux à venir. Bonne journée à tous